Le chiffre qu'on regarde euh, tous les jours, euh, vraiment nous attachant à ce qu'il euh, soit constant, c'est celui de l'employabilité. Et ce chiffre-là, je ne sais pas s'il apparaît euh, désormais à l'écran, en même temps que Stéphanie, euh, ce chiffre-là, voilà. ben voilà, je ne vais pas spoiler davantage, c'est 93%. Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il ce qu veut dire Oui, bien sûr. Alors 93%, c'est le taux d'insertion moyen. Donc il est calculé six mois après l'obtention du diplôme et il regroupe bien sûr les trois filières, journaliste, communication et production, mais également les deux niveaux, donc bachelor et master. Donc bien sûr, comme vous pouvez le constater, le chiffre est très bon et bien sûr, pour en arriver là, les étudiants font des stages chaque année et dès la troisième année, en communication et en production, euh, les étudiants ont accès à l'alternance. Euh, et également en master et en journaliste, ça sera l'alternance seulement en cinquième année. De plus, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, on leur met des outils à leur disposition cette plateforme qui s'appelle Anumni-ISCPA. Donc par exemple, les étudiants ont accès dès la rentrée à cette plateforme. Par exemple, ils mettent l'exemple de Bing Sport. On peut voir qu'il y a 11 membres, donc 11 diplômés bien entendu. Et par exemple, l'étudiant souhaite contacter Julien Chaput. Il aura autant accès à ses coordonnées professionnelles que personnelles. Donc, pourra lui envoyer un mail pour trouver un stage ou une alternance. Également, les étudiants peuvent aller chercher directement euh, les offres euh, sur cette page. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup au quotidien, même heure par heure. Et donc vous, vous allez, ils vont pouvoir découvrir l'offre, le profil recherché et surtout postuler. Et ça va se trouver juste en dessous comme voilà, un site euh, d'emploi. De, donc l'étudiant postule, il pourra joindre son CV et sa aide de motivation et pourra, euh, je veux dire, l'entreprise pourra ensuite traiter sa candidature. Voilà. Donc par exemple, à titre d'exemple, ce qu'il faut du concret, voici une, euh, des exemples d'étudiants qui ont trouvé des stages, donc autant en journalisme, communication et production, et comme vous pouvez le voir, voilà, les domaines d'activité sont assez variés, et puis euh, c'est surtout obligatoire euh, chaque année. Alors on a autour de, de cette table quatre étudiants qui ont aussi euh, fait des stages ou qui vont en faire d'autres, mais on a bien compris Antoine, qu'on ménagerait le suspense pour euh, cette année. Euh, euh, -ce que, alors Jules, par exemple, je me tourne, vous êtes en première année journaliste oui. Qu'est-ce que vous avez en projet pour cet été Normalement, vous devez faire au moins deux mois. Alors on doit faire deux mois. Moi, je veux faire de la presse écrite donc pour un quotidien, pour un magazine. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des réponses de deux magazines. Donc euh, le point où je ferai normalement deux mois et valeur actuelle où je ferai également deux mois. Donc euh, on va voir comment on arrange le premier ou le deuxième. D'accord, ben, vous allez faire le... tenir quatre mois. Alors c'est vrai qu'on on signe des conventions de stages consécutives. Il faut que vous soyez là le jour de la rentrée pour votre deuxième année, mais c'est tout à fait possible d'enchaîner des stages. Et on signe en moyenne euh, deux conventions par an et par étudiant hein, pour fixer les idées sur euh, à peu près 2000 offres qu'on reçoit chaque année en offre de stage. Euh, et à peu près 1000 conventions signées pour 500 étudiants. Vous voyez un peu les, les ratios. Donc, le point valeurs actuelles. Heiser, est-ce que vous en savez plus sur votre stage à venir Ou est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait l'an dernier, comme vous êtes vous aussi à mi-parcours Alors, moi, actuellement, j'ai des pistes pour des agences musicales. Et l'année dernière, j'ai travaillé donc, dans une association qui euh, aidait les artistes à trouver des contrats pour performer à les, à les présenter euh, au monde et euh, à être présente aussi pendant leur, euh, leurs événements pour justement leur faire un peu de, de promotion. D'accord. Voilà. Bon, Antoine on a bien compris, que vous ne pas du prochain stage. En revanche, vous, vous qui êtes en troisième année, vous avez eu une progression. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que, est que l'école vous a aidé, vous a mis le pied à l'étrier pour trouver ces stages Alors euh, justement, l'école, elle nous aide euh, aussi euh, grâce à la plateforme, mais euh, parce qu'elle nous permet de profiter d'un réseau. Puisqu'en première année, j'ai demandé euh, le contact de Paris-Normandie, la rédaction à Rouen, en deuxième année euh, euh, à l'époque et j'ai pu avoir mon stage à Paris-Normandie euh, grâce à ça. Tous les étudiants de l'école font partie de notre réseau aussi et on peut demander des contacts euh, à, ses, euh, à ses camarades. Euh, en deuxième année, j'ai fait euh, neuf mois à la radio Vivre FM, qui est une radio euh, axée sur la différence et le monde du handicap. Très bien. Et quand vous dites 9 mois, ça veut dire que vous avez dû faire euh, une partie du temps sur vos, vos day off pendant l'année la, Oui, voilà. Et au euh, tout début d'année également, euh, pour que ça soit, euh, puisque j'ai fait un service civique en plus euh, de la du stage. Très bien. D'accord. Stéphanie, on a parlé de Big Wall et donc du plaisir que vous avez eu à travailler avec cette entreprise qui nous a accueillis dans le cadre du tour immédiat. Est-ce que vous avez d'autres pistes pour la suite euh, Alors, bah, cette année, j'ai déjà trouvé mon stage. Donc, je vais faire euh, au sein du groupe Butard, qui est un traiteur événementiel. Donc, je vais faire euh, cinq mois pour l'instant, d'être reconduit. Donc, euh, voilà, très, très, très contente. D'accord Donc vous avez euh, vous avez trouvé oui. et signé euh, ouais, pour cette année. Bon. donc là c'est souvent un point d'interrogation d'inquiétude de la part des jeunes qui nous rejoignent et qui disent mais moi je connais personne ni dans les médias ni dans l'audiovisuel ni dans la com ni etc. Notre mission, c'est d'arriver aux chiffres que nous a présentés Stéphanie Schuller, c'est-à-dire de l'employabilité, et dès le tour immédiat et au quotidien, les intervenants professionnels, les anciens, ou comme vous l'avez dit, les jeunes d'une promo à l'autre, cèdent pour se donner les bons réflexes, les bons tuyaux pour avancer dans leur progression vers, vers le marché de l'emploi. On va d'ailleurs pouvoir voir ça là aussi en images, en présentant l'extrait d'un film qu'on montre au zénith. Euh, le Zénith, c'est le lieu où on remet les diplômes pour tout le groupe IGS, donc toutes les écoles auxquelles on appartient. Euh, ce groupe, donc, qui remet à peu près 2000 diplômes chaque année. Alors il n'y en a pas 2000 pour l'ISCPA, hein. il y en a évidemment beaucoup moins, il y en a une centaine. Mais euh, en tout cas, on peut présenter à ce moment-là ce que sont devenus les jeunes de la promo, à qui on remet le diplôme. Donc on est quelques mois après leur sortie de l'école si on peut voir ce, ces images à l'écran. Voilà, retour sur le plateau. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est bien sûr un échantillon, puisque dans notre base, euh, y compris sur l'Uniforce qu'a présenté euh, tout à l'heure Stéphanie Schuller, on doit avoir à peu près 4000 euh, diplômés actifs qui nous donnent leurs coordonnées.